Je voudrais poser, euh, en essayant de relever le défi de cette, cette intervention, qui essaiera de mettre un peu en perspective des éléments que nous avons déjà entendus. Entendu, je suis d'ailleurs très impressionné de voir que sans avoir travaillé ensemble avec Pascal et avec lui, nous avons des éléments communs. Et, et sans doute, allez-vous réentendre des choses que vous avez déjà entendues dans les deux précédentes de interventions ce qui est à la fois plutôt consigne, mais qui en même temps euh, mérite d'être considéré de manière critique, évidemment. Je voudrais poser en exergue de cette euh, modeste intervention une des phrases de l'Évangile de ce jour, qu'on a déjà évoquée au chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean. Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit... « Celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » On va faire un commentaire de cette phrase, mais nous sentons qu'il y a quelque chose dans l'hospitalité qui a à voir avec un phénomène d'écho, d'écho entre celui ou celle que nous recevons, celui ou celle qui vient peut-être de la part d'un autre, je dis peut-être de la part d'un autre, ça va être ma réflexion, et que du coup nous sommes engagés comme dans une découverte de l'autre avec un petit a, j'insisterai sur la distinction entre le petit a et le grand a, sans doute aussi une découverte de nous-mêmes. Dans, euh, cette, euh, dans ce risque, ce que je vais appeler le risque de l'hospitalité. Le titre de mon intervention pourrait être celui-là, être devant l'autre, avec et pour lui l'expérience paradoxale de l'hospitalité. Je redis ce titre, être devant l'autre, se tenir comme sur le seuil, je terminerai avec l'idée du seuil, c'est l'affection avec et pour lui-même, avec et pour l'autre, dit Paul Baker, dans son éthique, l'expérience paradoxale déjà évoquée à plusieurs reprises de l'hospitalité. Mon introduction pourrait être celle-là, avant d'être un principe de vie sociale sur lequel parti. Euh, particulièrement insisté, ou une valeur morale, inspirée même par la révélation, je vous renvoie à l'intervention de Pascal, l'hospitalité me semble-t-il est une expérience. Une expérience que l'on peut qualifier de relationnelle, c'est une relation que nous risquons, dans laquelle nous sommes engagés, une, une, une expérience à la fois psychologique et spirituelle. Elle nous touche dans ce que nous sommes, et nous touche dans ce que nous croyons, dans notre manière de respirer. Elle est donc à la fois une expérience de rencontre et une expérience intérieure. Vivre en effet le moment de l'hospitalité, j'aimerais beaucoup développer cette idée du moment de l'hospitalité, que ce moment soit lent, long, ou qu'il soit intense et limité dans le temps, J'évoque ici ce que j'ai pu vivre moi-même ici à Lyon dans l'accueil de migrants en 2015, lorsque nous avons pris le risque d'accueillir les 160 personnes qui s'étaient assises sur le parvis de la basilique de Fourbière, demandant de l'aide à l'église, demandant un toit pour la nuit suivante. Que demandait-il d'abord un abri quel que soit le temps, l'intensité, la durée de, ce, de cette expérience, ce que nous percevons, c'est à la fois la découverte de l'autre et la découverte de nous-mêmes. Nous sommes devant quelqu'un que nous ne connaissons pas. Voici que je me tiens devant la porte et je frappe, dit encore le livre de l'Apocalypse, et l'occasion de se trouver soi-même. J'aime cette intuition qu'a développé François, le pape François, au moment du, du synode sur l'Amazonie. Il ne s'agissait pas de devenir amazonien, mais de nous retrouver nous-mêmes en rencontrant ceux qui venaient d'Amazonie. C'est intéressant, parce que ça clarifie un peu ce concept de la rencontre. Il ne s'agit pas de se perdre en l'autre, il s'agit de se trouver soi-même grâce à l'autre. C'est de ce paradoxe constitutif d'une redécouverte de nous-mêmes dans la venue de l'autre, je sais que nous ne connaissions pas, ou peu, et que parfois même nous n'attendions pas, que je voudrais rendre compte en quelques réflexions modestes. Il y a, me semble-t-il, de l'imprévu, il y a toujours de l'imprévu dans l'expérience de l'hospitalité. Nous ne savons pas ce qui nous arrive, celui qui nous arrive. Celui, celle qui se tient devant nous dans la lumière de midi, c'est l'expression que l'on trouve au chapitre 18 du livre de la Genèse, déjà évoqué, avec la venue des trois hommes qu'Abraham reçoit aux chaînes de Mambré, où lorsque vient frapper, et c'est un autre passage de l'Évangile, l'ami important dans la nuit qui vient nous déranger, je suis... Écoute, vraiment il est tard, je... ma maison est fermée, je... je suis avec mes enfants et ma famille, et l'autre insiste. L'autre insiste. Cette expérience déplace les repères de notre histoire et de notre existence quotidienne d'une manière suffisamment forte pour que les rôles et la relation en soient comme traversés et peut-être même redéployés. Quelqu'un, et parfois quelques-uns, viennent dans notre vie, nous touchent au cœur et quelque chose change. Un quelque chose qui a à voir avec ce que je crois, ce que nous croyons, avec ce que j'espère, ce que nous croyons, ce que nous espérons. Au fond, on pourrait dire de manière plus large de, de la rencontre et de vérité, mais toute l'expérience d'hospitalité vient toucher, percuter, peut-être même redéployer ce que nous croyons ce que nous espérons, parce que précisément notre croire et notre espérer à avoir avec l'altérité, à avoir avec l'autre. Et je devrais ajouter notre, ce que nous croyons, ce que nous espérons, et notre capacité d'aimer. Je ne peux pas te faire encore une galette, nous allons faire une dernière galette avec ce qui nous reste d'huile et de farine, et ensuite nous mourrons. Ensuite nous mourrons. Et la parole du prophète est provocatrice. Préparez-vous. Et vous savez que le texte s'ouvre sur cette phrase très, très belle, qui veut dire que, en, en, entre, par, le, par le fait même d'offrir l'huile et la farine, s'ouvre l'avenir. Et ils eurent il de quoi manger pendant longtemps. Nous comprenons ici que nous nous accueillons l'un l'autre et que dans cette expression partagée de l'accueil, nous avons besoin de l'autre pour offrir et accomplir la vie que nous portons en nous-mêmes, même si nous nous sentons vieux ou fatigués. La condition de fécondité, dans son lien avec l'hospitalité, voilà un autre thème qui mériterait d'être développé, hospitalité et fécondité, apparaît clairement dans la générosité d'Abraham, et dans la joie spontanée de Sarah. L'un et l'autre s'inscrivent dans une espérance offerte et reçue dans l'instant de l'inattendu, voire dans la fatigue du midi de nos jours. Pour reprendre les expressions, mon érage au midi de mes jours. Ma deuxième expression consiste à dire que nous sommes pour quelqu'un, être pour quelqu'un. La première était être devant d'autres, être pour quelqu'un. Si la réflexion à laquelle nous conduit cette référence Brahmi a quelque pertinence sur le registre de l'anthropologie, c'est-à-dire de notre pensée de la présence à l'autre et à soi-même, alors dire que l'hospitalité est un être pour quelqu'un, être pour quelqu'un, prouve sa pleine signification dans l'échange. Le pour, ici, ne saurait se réduire à considérer de l'autre que son besoin, cet autre que nous rencontrons et que nous recevons. Le pour désigne le mouvement même de l'être, en éthique on dira l'intentionnalité, grâce auquel ce mouvement l'autre devient, dans la relation d'hospitalité, celui, celle dont j'ai besoin. J'y attends de trouver la réponse aux besoins que de découvrir que nous avons besoin de celui, de celle qui vient à nous. Je crois pouvoir vous dire que lorsque nous sommes impliqués à la fois dans l'accompagnement, je pense que c'est dix années que j'ai passées dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, ici au centre de traitement de cancer, et puis lorsque nous sommes impliqués dans l'accueil et l'accompagnement de migrants, nous découvrons jour après jour, de manière imperceptible, que nous avons besoin de l'autre, y compris même de celui qui est à la fin de sa vie y compris même de celui dont nous ne comprenons pas toujours la langue, mais dont la présence vous est devenue chère. Vous, vous nous êtes devenu chère. Le pour désigne le mouvement même de l'être, grâce auquel l'autre devient dans la relation d'hospitalité, celui dont j'ai besoin, celle dont j'ai besoin. Et surtout dans sa vulnérabilité qui est aussi la mienne, dans l'expérience même de l'hospitalité nous nous trouvons parfois à court à court d'huile et de farine mais parfois à court de savoir comment nous y prendre pour bien faire beaucoup plus que d'être celui dont je pourrais prétendre satisfaire le besoin de reconnaissance de sécurité L'hospitalité, on le comprend dès lors, précède l'action et la parole elle-même. Elle est peut-être plus un élan, le mouvement d'une présence qui nous révèle l'un à l'autre. Et sans doute, convient-il d'ajouter que ce mouvement bouleverse notre histoire. Il initie une rencontre dont nous ne mesurons pas les effets dans l'instant. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que si l'on savait où nous, nous emmène l'accompagnement des migrants, où nous, nous emmène l'accompagnement des cancéreux, on partirait en courant. Et on rentrerait chez soi et on dirait, je préfère rester seul. Tellement cette expérience de l'hospitalité et de l'échange va toucher au plus intime de notre être. Cet, ce mouvement bouleverse notre histoire, il initie une rencontre dont nous ne mesurons jamais les effets dans l'instant, mais qui s'inscriront en nous comme une promesse et parfois comme une blessure. Il faut parler de la blessure de ceux qui ont vécu l'hospital, vraiment. non pas une blessure au sens d'une tristesse, mais d'une marque, d'une trace intérieure. Je me souviendrai toujours de cet instant où nous nous sommes rencontrés. Mais si en est-il de ces moments que garde la mémoire d'un évangile où le Christ vit lui-même l'hospitalité, lorsque Bartimée, aveugle de naissance, crie vers lui au travers d'une foule qui veut le faire taire Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Marc 10.47 Que je me lis pour ma part qui et les sommes Seigneur prends pitié car je suis pauvre et malheureux Et même si c'est dans la foule que nous cela, silencieusement, intérieurement. et l'évangile de Marc souligne l'appel de Jésus qui ouvre qui, qui ouvre ou rouvre un chemin dans la foule pour rejoindre Bartimée ou pour que Bartimée aide à cette présence partagée Ainsi, également lorsque Jésus aperçoit Zachée monté sur le sycomore, déjà nommé au chapitre 19 de Luc, et s'invite, j'insiste sur cette expression, le Christ s'invite chez lui, pour le soir même, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. On pourra dire... La figure du Christ que nous transmettent les évangiles dans cette mémoire de l'expérience de la foi des premiers témoins met en lumière celui qui s'invite. Qui est donc ce Jésus C'est celui qui s'invite dans notre humanité. Celui qui appelle l'homme dans ce qu'il est. Sa demeure. Sa demeure. Son histoire. Il s'invite en notre humanité et vient frapper à la conscience des chercheurs d'absolu. Il vient comme un proche, comme un soignant, comme un frère, comme un ami. Proche, il est celui qui se fait proche. Soignant, il est celui qui considère la vulnérabilité. Frère, celui qui est en capacité de nommer l'autre. Et enfin l'ami, celui qui aime. Il appelle enfin à ce que cette invitation vécue dans la réciprocité et la confiance tendre devienne entre nous la loi d'amour qui accomplit l'humanité, qui est enfin sauvée de la peur. Celui qui est accueilli vraiment est considéré la plus peur à cause de celui qui vient jusqu'à nous. Être pour, à la lumière même de l'expérience de Jésus, le bien-aimé, c'est vivre la relation d'alliance en laquelle nous nous découvrons à la fois fragiles et comme le passage, et aimés, vulnérables et capables de recevoir celui qui vient à nous. finalement, cette figure de l'hospitalité est pour nous, dans notre mémoire, communautaire, commune, une manière d'évoquer la, la venue du Christ, l'incarnation du Christ, la, la venue du Christ dans notre chair. Troisième série de réflexions et dernière, vivre l'hospitalité c'est devenir l'un pour l'autre. Dans une communauté qui se tisse, pardonnez cette expression, mais je suis fils de tisseur, ce qui n'est pas très original à Lyon, mais j'y tiens. Fils de tisseur et une communauté qui se tisse, fil après fil, au long des jours, dans une mutuelle reconnaissance. « Faire à l'autre ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. » Cette règle d'or qui relie la loi de l'alliance et le commandement de l'amour, accomplit l'alliance. Nous sommes au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, en appel à la communauté entendue comme partage de la parole et partage de la prière et du pain. La parole, la prière et le pain. Acte des Apôtres 2.42. Vous savez, ces trois P qui sont comme une espèce de triade constitutive de la communauté des, des, des premiers croyants, des premiers chrétiens. C'est ainsi que se construit la co-humanité qui nous permet de passer de la solitude, ici entendu au sens moderne, de l'essonnement, passer de la solitude à la sollicitude. C'est-à-dire cette attention délicate pour celui, pour celle qui est avec moi, avec lui, sur le chemin. Et que les trois, les trois humains précisément nous rappellent comme une espèce de, de, de mémoire commune. J'aime cette expression qu'avait employée Jean 23 dans son texte sur la paix, en 1963 déjà, à mesure que grandit dans la conscience des, des contemporains, la conscience d'avoir des droits, gère nécessairement aussi la conscience d'avoir des devoirs. Et nous retrouvons ici un élément souligné par lui dans son exposé. Et en découvrant que nous avons des droits et des devoirs, nous découvrons que nous sommes, nous sommes d'une même communauté et cette communauté nous rappelle nous sommes appelés à vivre une, commun une communauté avec le Dieu personnel et transcendant. Numéro 45 de Batcham Passer de la solitude à la sollicitude. Une attention délicate pour celui, pour celle qui est avec moi, avec nous sur le chemin. Cette communauté dont nous parlons ici se renouvelle au quotidien, chaque matin. Elle ne s'habitue jamais à ce qu'elle est devenue. Mais peut-être que l'hospitalité, c'est précisément de ne pas s'habituer et d'être en capacité, chaque jour, de se laisser toucher par celui qui vient. Sur le chemin se tient quelqu'un que tu ne connais pas encore. C'est vers lui que tu es envoyé, tandis qu'il vient lui-même vers toi. Il porte en lui le message d'une communauté qui vient au monde. Nous sommes des humains humains viennent au monde, on l'a dit à plusieurs reprises, ce serait intéressant d'insister de, de, ou de déployer sur l'idée d'une communauté qui vient monde. manquer. Communauté qui est en essence. Tu as besoin de lui et il a besoin de toi, et si quelqu'un vient à manquer, l'humanité manque à l'espérance, Évidemment, évidemment, il y a la pesanteur des jours. Évidemment, il y a la lourdeur de nos institutions. Je connais un jeune Albanais qui demande un document depuis 2014. Oui. Nous sommes en 2022. Et il n'a toujours pas de document. Il n'a toujours pas de papier, donc il ne peut pas travailler. Et les services de la préfecture disent, oui. euh, on va quand même voir à ce qu'il ne devienne pas délinquant. De alors, on a aussi les paradoxes de l'hospitalité et peut-être même jour délinquant, parce que il n'a pas trouvé ce que nous pouvions faire pour lui simplement peut-être lui proposer au moins quelques temps d'exercer une activité pour la communauté évidemment nous nous habituons nous nous habituons à voir celui qui tend la main dans notre rue, sur le bord de la route. Nous disons même que nous le connaissons. Oh oui, il est là depuis longtemps. Il vient de Syrie. Il vient d'Afrique. Il vient de Serbie ou d'Albanie. Il est là parfois depuis longtemps déjà. Nous nous habituons à nos petites lâchetés à nos détours, en forme d'excuses. Parfois même, nous nous habituons à nos exclusions et à nos guerres, parfois de manière atroce, des guerres qui continuent sans fin. Et nous nous habituons même aux discours qui les justifient. C'est pourtant bien dans cette condition humaine que l'hospitalité brise l'enfermement et la tristesse. Il s'agit de cela changer l'histoire changer les logiques d'exclusion changer oser dire que le désespoir n'aura pas le dernier mot oser dire que celui qui a été blessé et qu'on a laissé sur le bord de la route ne sera pas abandonné un samaritain passable et vit l'homme blessé et fut pris de compassion. Luc, chapitre 10, verset 33. François, le pape François, dans son, sa lettre sur la fraternité, commentant ce texte, qui est la référence majeure de ce texte, fratelli toutes et tous frères, tous sœurs. Oh, cette question, dit-il, crue, une question crue, « À qui t'identifies-tu Aux agresseurs À l'homme blessé Aux passants Aux samaritains ?» Je voudrais ajouter, en écoutant votre calote ce matin, « à l'aubergiste ?»« À qui t'identifies-tu » Il y a un jeu d'identification qui se joue dans... Le... À qui Et le texte de Fratelli aussi continue en disant « Peut-être qu'à certains jours, tu t'es plutôt senti agressé. Peut-être qu'à certains jours, tu étais plutôt le passant. Peut-être qu'à certains jours, tu as été le savant de Il ne s'agit pas de fermer la figure. Il s'agit plutôt de s'interroger de manière vive, de manière permanente, d'être vigilant sur cette exigence de la prise en charge et de l'hospitalité vécue. Avec la nécessité de ce détour que fait récemment. le texte encore de Patrice Dutti, disait qu'il avait des plans Il n'avait pas prévu cela. À un certain moment, l'hospitalité n'est pas prévue. Elle est peut-être même un peu imprévisible. Nous, en capacité de faire le détour. Voilà la question. La communauté se fonde et se renouvelle dans l'élan et dans l'accueil, dans un au-delà de la peur. Il aurait pu avoir peur aussi. Et c'est jouer cette tension entre la peur et la compassion. La peur et la pitié, selon les travaux. Un au-delà de la peur, qui me fait repenser à à la parole du Christ au soir de Pâques, lorsqu'il retrouve les disciples, sur le chapitre 20 de Saint Jean, « La paix soit avec vous. » Et encore, « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» C'est intéressant, cette phrase Puis il les envoie, en leur donnant cette recommandation, « Vous direz paix à cette maison. » Nous avons commencé la matinée avec cette phrase. « Vous direz paix, mais vous direz aussi pardon. » Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés seront remis. Mais ceux à qui vous maintiendrez les péchés, leurs péchés seront maintenus. Paix et pardon. Paix et pardon. Paix et pardon. La parole de l'hospitalité, qui est une parole de paix partagée, ouvre les portes et brise les séparations. Et en tout cas, nous fait comprendre que l'histoire n'est pas terminée. Nous pouvons dire que cet envoi et cette mission elle-même, de celles et ceux qui ont reçu la parole, la parole comme présence et la parole comme promesse, seront présentées par le Christ comme l'expérience d'une hospitalité partagée, qui vous accueille, m'accueille, et qui accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. L'hospitalité qui va d'ailleurs définir le lien communautaire, Intercommunautaire et missionnaires des premiers siècles de la foi chrétienne, en appelle à cette agapé. Il nous faut aussi articuler hospitalité et agapé, amour singulier, amour pour autres et amour fraternel, par laquelle se définissent les communautés elles-mêmes. L'agapé des frères de Jérusalem salue l'agapé des frères et des sœurs d'Antioche. En amont même de la prière et du pardon, il y a la rencontre qui fonde l'humanité nouvelle, la rencontre la fraternité en Christ. Ainsi, souligner que notre être et notre humanité, dans sa grandeur et dans sa fragilité, sont impliqués dans l'expérience de l'hospitalité, c'est défendre l'intuition que l'hospitalité est inscrite au cœur de notre réalité charnelle et spirituelle. Je voudrais même dire que dans l'hospitalité se, se, se relie, se concilie, peut-être se réconcilie notre réalité humaine de notre réalité spirituelle transformée par l'esprit de la résurrection. Elle est l'expression charnelle de notre vie intérieure. Elle s'exprimera donc avant tout, et ceci a déjà été évoqué, et en particulier dans les deux exposés, elle s'exprimera donc avant tout dans la bienveillance. Je l'écris en deux mots. J'ai veillé pour toi, afin de t'ouvrir la porte quand tu viendrais frapper voilà pour moi la définition de l'hospitalité j'ai veillé pour toi afin de t'ouvrir la porte quand tu viendrais frapper bienveillant Veiller pour le bien littéralement Veiller pour offrir ce qui fait du bien comme le dit aussi le terme de bénédiction déjà évoqué tout à l'heure Veiller pour offrir ce qui fait du bien. Peut-être que le salut, d'ailleurs, consiste à offrir une parole qui fait du bien à l'instant qui convient, l'instant du pauvre qui appelle, du frère dans sa pauvreté, l'instant de Dieu. Et nous savons que nous avons dans notre mémoire cette phrase très belle. J'ai veillé pour toi afin que ta foi ne défaille pas. On pourrait traduire à la fois « J'ai veillé pour toi pour que nous puissions nous retrouver, célébrer ensemble la foi que nous voulons mais J'ai veillé pour toi pour que tu ne désespères pas et que tu ne restes pas dans la solitude. » Nous qui vivons le temps de la méfiance et du doute lié à la série des crises contemporaines, crises économiques, crises financières, crises sanitaires, crises politiques, dans certains pays en tout cas, nous qui vivons le temps du doute et trop souvent le temps de la malveillance. Nous ressentons ce besoin vital de bienveillance dont la source est l'attitude même du ressuscité. Regard de confiance qui ouvre un temps nouveau, ainsi que le souligne Desmond Tutu dans son magnifique ouvrage God of a dream. Dieu a un rêve, the vision of hope for our time. Une vision d'espérance pour notre temps, publié en 2015. Je cite « La loi primordiale de notre être, c'est que nous sommes inscrits dans un réseau délicat d'interdépendance avec nos compagnons d'humanité et avec l'ensemble de la création de Dieu. En Afrique, la considération de cette interdépendance est souvent appelée Ubuntu, dans les langues Bouni ou Boto, dans la langue Soto. Il s'agit du fait que notre humanité est assumée et inextricablement liée à la tienne. Mon humanité est inextricablement liée à la tienne. Je suis parce que j'appartiens à la même humanité que toi. Cela évoque un tout et cela évoque une compassion. Une personne qui a l'Ubuntu, qui continue tout, est accueillante, hospitalière, chaleureuse et généreuse, elle a ce sentiment d'humanité qui la rend désireuse de partager. La capacité de bon donne aux personnes la résilience ou à la mode, la capacité de survivre et de se maintenir humain en dépit de tous les efforts qui nous déshumanisent. C'est dans le livre, la page 26. Est-il possible de perdre ce sentiment d'humanité C'est une question qui m'obsède pour ma part. Cette source, cette capacité, cet élan premier de l'hospitalité. C'est la question que posera Anna Arendt en tentant de comprendre le système de la violence totalitaire dont nous ne sommes pas complètement sortis. Si j'en crois les, les événements restants de la guerre qui réduit toute altérité. C'est autre que l'on va très rapidement disqualifier. C'est un nazi, c'est un dégénéré, c'est un drogué. Et donc, il faut se battre contre lui. Question que posera Narrat en essayant de comprendre. Comment pouvons-nous en arriver là C'est la question qu'elle pose. Comment pouvons-nous aussi, dans le même temps, résister et être des hospitaliers où vous travaillez à l'hospitalité, c'est résister à la réduction de l'altérité. C'est considérer que l'autre, dans son altérité, est une chance pour lui-même. Précisément parce que l'autre est l'autre, nous refusons de le réduire, de la réduire à une différence. Et que nous le considérons, que nous la considérons comme une partie de nous-mêmes. Nous aurions voulu vous donner notre propre vie tellement vous nous étiez devenus chers, dit saint Paul. Demeure pourtant, dit encore un, citant elle-même saint Augustin dans la cité de Dieu, qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, il n'y a que des commencements. Quoi qu'en pense et quoi qu'annonce ceux qui veulent en finir avec toutes les différences et toutes les libertés. Il n'y a que des commencements. Nous commençons comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ce matin, en venant au monde. Nous sommes des êtres du commencement. Il n'y a que des commencements, c'est pour qu'il y un commencement que l'homme fut créé. C'est le livre 12 de la cité de Dieu, de Saint-Augustin. « Initio uté, creatus homo ». Ce commencement est la suprême capacité de l'homme venir au monde, venir au monde, prendre la parole, accueillir l'autre, partager son pain, voilà le commencement de l'histoire. Voilà l'hospitalité, hier, aujourd'hui et demain. L'hospitalité, je le crois, est le commencement de l'histoire. Ultime réflexion, celle-là, sur le, le registre de la symbolique sacramentelle. Au centre de la vie des chrétiens, comme vous le savez, le pain partagé est corps donné pour la nouvelle alliance une mutuelle hospitalité où Dieu reçoit l'humanité à sa table et où il se donne en prenant notre pain et en le bénissant. Le Fils se donne dans une communion qui est annonce et accomplissement de toute hospitalité. Au-delà du refus, au-delà de l'indignité, au-delà du péché, ce pain, ce corps est donné pour vous. Et pour la lutte, disais, en partie de Point d'orgue. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et embrassa son fils. Tant au Il fallait bien se réjouir, dit-il, pour travailler. Car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Nous apprenons l'hospitalité de Dieu, Père. Pour que nous puissions à notre tour, nous offrir l'un les uns de l'hospitalité des frères et des sœurs. Je vous remercie.